Écoutez-moi les petites mots bon gréables, j'espère que vous avez bien suivi. On va parler évidemment de la nouvelle extension d'Hearthstone qui vient juste d'être annoncée. Ça sortira début avril, donc soit le 4 avril, soit le 11 avril. On n'a pas évidemment encore d'informations. Ça va s'appeler la fête des légendes. C'est basé tout simplement sur la musique, sur les groupes de musique. Vous allez voir, il y a plein de nouveaux mots-clés par rapport à la musique, plein euh, de nouvelles mécaniques, euh, de nouvelles cartes par rapport à ça. Euh, donc vous avez évidemment, évidemment pardon, des. Euh, des types de musique évidemment en fonction des classes et des légendaires évidemment liés un peu à la musique et voilà, tous les mots-clés vont être liés à ça, ça va être vraiment une, voilà, une extension hyper intéressante, donc ça s'appelle la fête des légendes, ça sortira début avril, 145 cartes évidemment, sachant que ce sera euh, la rotation dans la prochaine extension, donc ce qui va être également très intéressant, et ça devrait arriver d'ici les prochains jours, euh, bah on va connaître le nouveau fondamental, le nouveau set fondamental tout simplement euh, et évidemment il va y avoir en rotation des extensions donc on pourra jouer les trois dernières extensions plus finalement celle-ci avec évidemment le nouveau set fondamental on verra évidemment de quoi, euh, il, le sera, euh, quoi il sera rempli si je peux dire on considère que c'était un bocal à en choix. Donc, il y a un nouveau mot-clé, c'est le mot-clé final. Alors, ça, c'est pas trop lié au groupe de musique. Quoique aussi, un petit peu, remarqué, euh, c'est marqué ici tout bon musicien sait que pour faire de l'effet à son public, il faut finir chaque performance en beauté. Donc, euh, ce nouveau mot-clé, euh, comment dire il euh, il a un effet, il donne un effet supplémentaire si jamais. Bon, en fait, je vais tout simplement lire l'effet comme ça, ce sera peut-être un peu plus simple que si je l'explique tout simplement. Les cartes avec finale attribuent un bonus si vous dépensez tous vos points de mana restants. Pour les jouer, vous voyez, je pas expliqué comme ça et ça aurait été encore plus compliqué. Donc en gros, si vous jouez euh, par exemple l'accord de puissance, choisissez un serviteur, on place une copie dans votre main, final donne plus un plus 2 ou deux serviteurs. Si vous le jouez T2 sur un serviteur T1, bah, logiquement vous n'avez que deux mana T2, donc ça fait l'effet. Si vous le jouez T4 avec deux mana flottants, ça ne fait pas l'effet. Donc par exemple T4, vous pouvez faire votre pouvoir héroïque plus accord de puissance et dans ce cas-là, vous faites l'effet. Vous voyez, en gros, si vous utilisez tout votre mana pour jouer la carte... Tout simplement, vous faites un effet supplémentaire. Vous avez par exemple ça en neutre pour 5 mana, prêtre plume. Euh, prêtre plume, pardon. Euh, J'ai vraiment un problème avec les prêtres, moi. Euh, des, des cris de guerre, des, découvrent un sort et euh, l'effet final. Donc, si euh, il vous reste 5 mana et, vous, et que vous le jouez, finalement, vous allez découvrir un autre sort. Donc, c'est une petite carte mort vivant Donc, voilà. Ça, c'est plutôt intéressant. Je trouve, en fait, c'est... Alors, là, c'est le côté un peu musique. Donc, finalement, ils sont arrivés à, débrouiller, à, à se débrouiller pour lier ça finalement, à la thématique de l'extension qui est la musique. Mais pour moi, je lis ça à la curve. Hearthstone, c'est un jeu de curve. C'est peut-être le seul jeu de cartes autant imprégné de... Quand je dis la curve, c'est la courbe de mana. Et là, finalement, c'est assez intéressant parce que ça respecte vraiment... En tout cas, il y a un vrai lien avec la courbe de mana. Typiquement, cette extension aurait pu s'appeler la fête des courbes de mana. Mais ça aurait, ça aurait, la thématique aurait été moins sympa. Pour le coup, la musique, c'est plus rigolo. Mais voilà, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est un retour aux sources, entre guillemets, mais d'une manière assez euh, fine et légère, je trouve, avec ce côté musical. Euh, musicien, musicienne et morceau légendaire. Chaque classe, je l'ai bien, recevra une carte du serviteur légendaire représentant le musicien ou la musicienne vedette de sa classe en train de se produire lors de la fête des légendes. Oui, c'est un gros concert évidemment, Iron Maiden 97 euh, au Palais des sports de Dijon, j'étais devant. Enfin, j'étais au second rang mais il y avait ma mamie au premier rang en fait. Bref, on s'en fout. pour euh, pour Dimana, vivre, donc ça c'est euh, voilà, une, un des sorts légendaires. Donc voilà, il y aura des sorts évidemment euh, légendaires, c'est marqué chaque classe disposera d'une carte de sort légendaire. Donc il y aura une carte de classe légendaire plus une carte de sort légendaire, si j'ai pas de bêtises. Ça c'est un des sorts légendaires du euh, DK. trois couleurs, tricolore les quatre couleurs primaires. Pour 10 manas, vol de vie, inflige 5 points de dégâts, donc vous allez en plus gagner des points de vie, invoque 2 âmes à 1 et ça va s'améliorer aléatoirement grâce au cadavre dépensé. Donc euh voilà, ça va être plutôt intéressant, ça va mettre un peu plus de dégâts, ça va invoquer soit plus d'âmes, soit des âmes plus grosses. Donc voilà, en général c'est souvent des âmes plus grosses, donc 2, euh, 2, 3, 3, etc. Donc ça c'est un sort qui est méga intéressant et c'est vraiment une très bonne carte pour... Euh, bah, se rajoute, euh, comment dire, euh, améliorer finalement cet archétype de, de, de rainbow, on va dire, euh, des cas qui est finalement euh, assez mis de côté. À l'heure actuelle, on joue plus les monocolors finalement, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée. Voilà, les soeurs légendaires, ça fait toujours plaisir. Plus euh, des serviteurs légendaires. Bon, ça c'est standard, mais vraiment lié. à J'ai l'impression que c'est la thématique peut-être la plus forte depuis le début du jeu, euh, parce que c'est finalement une thématique qui n'est pas liée à un lieu. Alors, peut-être que c'est sûrement. Alors, je connais pas le lore aussi bien, j'ai une énorme connerie. Et là, vous êtes en train mais, de vous dire, mais fichou, je vais te retrouver, je vais te traquer tel un de Rokai. Mais. Je... Euh... je sais pas ce que j'allais dire. Bref. Parce que voilà, c'est lié à la musique. Et finalement, euh, les cartes ne sont donc voilà, pas liées à un lieu et tout. Bref, je trouve ça euh, hyper cool. Nouveau mot-clé, surplus de soins. Alors ça, c'est que pour le curé, pour le coup. Euh, donc c'est vrai que parfois, on fait un excédent de, de, de, de heal euh, sur les cartes du, du prêtre. Et là, finalement, alors dans cette extension et également dans le set fondamental, hein, voilà, au, euh, à ensemble fonda, aux ensembles fondamentaux, il va y avoir finalement cette nouvelle capacité, surplus de soins sur les, quatre, les cartes du prêtre. Par exemple, vous avez ça. C'est 4-8 pour 4. Il arrive en jeu, il se met 4 dégâts. En surplus de soins infliger 5 points de dégâts à un personnage adverse aléatoire. Le surplus de soins, c'est s'il y a du surplus de soins, hein, tout simplement. Donc si on joue ça, il, est, il passe 4-4, parce qu'il se blesse de 4. Si on arrive à l'e-healer de 4, bah, il passe 4-8, il ne fait pas d'effet. Si on le heal de 5 ou plus, bah, il y a un surplus de 1 ou, ou, euh, ou plus, et donc il va faire son effet. Donc finalement, il y a un truc intéressant à faire, par exemple, avec ça. Pour 4, euh, voilà, bref, on arrive à le faire passer à 7, et derrière, on peut essayer de trouver un truc où on va le blesser de 1, le il est de 2, le blessé de 1, le il est de 2, et on a... Voilà, est-ce qu'on pourra faire des combos avec Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une carte qui est hyper intéressante, et finalement cet effet sur plus de soins donne un côté euh, bah, un peu différent au prêtre. Euh, des choses un petit peu plus... Voilà, des choses différentes, et des trucs en termes de deck building qui me paraissent inté intéressantes. Donc voilà, instrument de combat, bah oui, parce que quand on joue de la musique, il faut un instrument, finalement, à part si on fait poète, poète, poète, je sais pas, personne fait ça. Si enfin, une fois, je suis allé à un concert, le gars, il faisait ça, mais bon, c'était pas vraiment un concert. Bref, instrument de combat, vous avez des... Euh... Alors, je pense que ce sera dans toutes les classes, finalement. Chaque classe obtient une carte spéciale, instrument de combat, donc il y aura une arme. Il euh, y a eu des armes dans plein... Enfin, il y a eu des, des, des... Par exemple, le mage, il n'a pas d'armes. Mais il y a eu de, qui, certaines extensions où ils ont rajouté des armes au, au mage. Mais là, mais c'était pas dans toutes. Si, je, si ma mémoire est bonne, à chaque fois ça n'a pas été dans toutes les classes. Peut-être j'ai dit une connerie. Mais là, en tout cas, ce sera chaque classe qui aura son arme. Et ses armes. Euh, alors, pas toutes a priori. Parce que certaines de ces armes sont dotées de l'effet ral d'agonie qui s'améliore lorsqu'elles sont en jeu. Donc là, par exemple, ces deux-là. Elles ont un effet ral d'agonie, mais voilà. L'effet va pouvoir euh, compoter, s'améliorer euh, en étant en jeu. Donc par exemple, vous avez l'arme du voleur. Platine pour 3 mana. Pour les DJ. 2-2. Euh, réinitialise un Christian de mana quand elle meurt. Et ce Christian de mana, ça va augmenter. Donc 2, 3, 4, 5 en fonction des cartes combo que vous, avez, euh, vous allez jouer. Donc, vous jouez une carte combo, vous améliorez. Donc, vous jouez deux cartes combo, vous allez réinitialiser trois euh, mana. Donc, c'est assez intéressant. Euh, ça, c'est en DK rouge, rune rouge, rune de sang. Euh, 3-2 pour 3, invoque un mort vivant 1, 1 avec vol de vie. Et pour chaque euh, PV, changé, c'est ça, hein changez vos PV pendant votre tour pour l'améliorer. Donc, voilà, on sait que le, le, le rune, euh, rune rouge, il peut se blesser, mais il peut surtout se healer. Donc, voilà, ça peut être assez intéressant euh, d'invoquer ensuite un mort vivant un peu plus gros avec vol de vie, donc ça c'est très intéressant également à voir ce que ça va donner dans les autres là pour le moment il n'y a que quelques cartes hein, révélées évidemment, mais on est à quelques minutes finalement de cette annonce euh, sort harmonique, les chiffres qui figurent sur les sorts de votre main permutent entre fréquences harmoniques et dissonantes à chaque tour, voilà c'est la tempo finalement euh, qui est plutôt cool, donc pour 3 mana, vous avez par exemple en rune de sang, plus +2 plus de à 4 serviteurs aléatoires de votre main et euh, chaque tour ça va switcher donc, euh, si vous attendez un tour, ça fait plus 4, plus 4 à deux serviteurs. Donc, j'imagine qu'il peut y avoir des cartes comme ça, assez intéressantes. Euh, voilà, des cartes de dégâts, des cartes de boost, des cartes de heal, des cartes, voilà. Enfin, ple plein de trucs euh, vraiment sympas. En général, ça va être souvent, euh, voilà, cibler des créatures et faire des effets. Par exemple, euh, s'il peut y avoir ça en dégâts, typiquement la même chose. Euh, donnez, enfin, euh, mettez, euh, je sais pas, euh, faites, faites 3 dégâts sur trois sur créatures ciblées ou... 3 dégâts sur 2 créatures ciblées, ce genre de truc. Bref, en tout cas, ça peut être très intéressant. Évidemment, les solistes époustouflants, euh, qui n'aiment pas les solos, les solistes sont des serviteurs qui obtiennent des effets spéciaux quand vous ne contrôlez aucun autre serviteur. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une façon, c'est quelque chose d'assez simple. Genre, une créature qui est seule sur le board, elle aura un effet. Mais là, c'est lié directement à la musique, lié à l'univers de la musique. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Autant, je ne suis pas un fan de l'univers dans un jeu de cartes, même si c'est toujours un plus. Mais là, je ne sais pas, ça me plaît. Non, je suis bah, pas spécialement euh, un, un, un fan de musique quoique. que euh, ça dépend, Michael Bebelay c'est de la musique ou pas <rire> bref vous avez pour 5 mana 4-6 si vous ne, vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses donc voilà ça c'est plutôt cool, c'est une très très bonne carte euh, en démoniste donc voilà la petite récompense les cartes signatures flambant Voilà pour ceux qui aiment les cartes signatures euh, et puis voilà après il y a les, les précaux, il y a tout ça tout ça est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire euh, Donc, on va voir. Peut-être que les cartes sont déjà... Alors, voilà. Peut-être que les cartes sont déjà... Euh, notes de la mise à jour. Euh, non, la mise de... Est-ce qu'il y a des... Ah oui, des choses en wild. Pour ceux qui jouent en wild, voilà, je, je feuillette vaguement. En wild, il y a ça qui revient, hein, c'est ça Et nouveau, réutilisable en mode libre. Mais ça a été un petit peu changé pour ceux qui veulent. Euh, moi, le duel, j'avoue que j'en fais pas trop. Vous avez... Euh... Participez à la tournée de stars, euh, choisissez l'une des trois têtes d'affiches que vous suivrez pendant leur tournée dans le cadre de la fête des légendes du 14 au 28 mars. Donc c'est en ce moment, vous pouvez accomplir des quêtes journalières d'événements et des quêtes spéciales pour gagner de l'XP d'événements afin de progresser sur le parcours de récompense de l'événement. Bon, ça c'est assez standard, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui rajoute évidemment des récompenses. Euh, ça, ça va donner euh, des petites icônes, hein, c'est ça euh... Lutte acharnée, durée limitée, coupe corguée incluant une frappe épique, un plateau de jeu épique, un modèle de barman rare, ok bon ça c'est pour le mode Battlegrounds, pour le côté cosmétique. Les petites mises à jour sur le champ de bataille, on connaît, c'est les buddies qui, qui sont là. Euh, donc voilà, il y aura évidemment des streams buddy pour ceux qui veulent. Donc les buddies ça va être sympa, ça ça va bien nous occuper euh, avant le, le prochain gros patch sur Battlegrounds. En fait ce que je voulais voir, mais je pense que je vais cliquer dans jeu, Hearthstone, c'est si jamais il y avait des cartes déjà annoncées. Mais je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. Non, Extension, il n'y a pas la nouvelle extension marquée. Quoique, je vais peut-être. Je ne sais jamais. Que parfois, il y a... Euh, on va voir, voir toutes les cartes. Parfois, ils mettent pas à jour. Mais en fait, ils mettent à jour. Mais a priori... Ouais, voilà, La première carte, c'est ça. Sera, ça hein, 20 mars. Ah non, ça commence le 17 mars. Donc le 17 mars, on a des... Voilà, il y a pour le moment, il n'y a pas de carte, ça va commencer ça. Ça va commencer le 17 mars, voilà. Donc à partir du 17 mars, il y aura les cartes d'annoncer. Il y aura aussi le... Peut-être qu'au même temps, le 17 mars, il y aura le set fondamental. Même si j'ai quand même l'impression que le set fondamental, en général, il l'annonce vraiment à la toute fin. Genre souvent, une semaine avant ou quelques jours avant. En général, plus... ouais, quelques jours avant, ils annoncent le set fondamental. Bref, je reste de vous embêter là. Euh, J'espère que cette vidéo euh... enfin, vous a plu et que surtout cette extension va être cool. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Puis, une rotation, vous savez ce que c'est. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est toujours cool parce que tu découvres un nouveau jeu. Vraiment, toute la méta, elle est balayée et tu dois recréer une nouvelle méta avec une nouvelle extension et ça prend des semaines et des semaines avant d'être équilibré et c'est trop, trop cool. Euh, bref, merci à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde